Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le Summer Body Challenge Non je déconne On se retrouve pour le... La vidéo de la summer pack, je suis en retard, voilà, parce que j'ai eu une semaine où j'ai pas vraiment pu filmer, j'étais trop fatiguée, et euh, voilà, j'avais pas envie, aussi, et, euh, bah, Liam est en vacances, c'est un peu plus compliqué pour filmer, même s'il va au centre, euh, ça reste un petit peu compliqué, et, euh, de toute manière, euh, la, la publication des vidéos va être euh, mouvementée, perturbée, euh. Parce que bah j'ai encore une semaine de travail à faire. Après j'ai deux semaines de vacances, donc là c'est clair que je filmerai pas, je monterai pas ou machin. Je pense pas vraiment. Je pense que je vais me prendre une pause YouTube. Et euh, il risque d'y avoir aussi prochainement une autre coupure parce que bah on a trouvé un logement. Voilà, on va enfin déménager. Mais bon c'est pour le mois d'octobre, hein, donc on a le temps de faire nos cartons, tout ça, tout ça. Mais euh, voilà, et là c'est en, en cours de construction, hein, c'est pas encore fini, mais. Euh, voilà. On, déménage, on va déménager prochainement et ben voilà le temps que l'internet soit disponible ou machin, ça risque d'être un petit peu long vu que c'est neuf. Je pense que ça se fait pas d ça se fait pas de suite de suite je pense hein. vu qu'il n'y a jamais eu de ligne téléphonique. Je sais pas trop ce que ça va donner. Enfin bon bref, on risque d'être sans internet pendant un moment je pense. Ça va être le chaos à la maison. Les enfants vont être perdus. Enfin bon bref. <rire> on se retrouve pour le, la summer pack du coup euh, donc je suis en retard euh, donc il y a certains livres où bah, j'ai commencé à aller dedans hein, mais bon je vais pas vous spoiler mais euh, voilà ma summer pack était prête et euh, bah, j'ai commencé à piocher dedans donc ce qui est bien, hein, ce qui est bien. donc euh, là je me suis prévu 15 livres euh, je ne prévois pas euh, des colos parce que bah, les colos euh, Suivant, suivant mon humeur euh, voilà il y a une semaine je vais avoir envie de le faire et la semaine d'après il ne me dit plus rien donc euh, je préfère me mettre des livres et je pioche dans mes livres voilà tout simplement donc euh, je me suis noté euh, le character steampunk Disney coloring book euh, petit livre que j'avais vu sur, euh, que j'ai pris sur enfin, Ted, mais euh, qui est dispo sur Amazon euh, je sais pas trop si c'est légal voilà, ma machine est finie. J'ai dû fermer les fenêtres parce qu'il y a des travaux, il y a une maison qui se construit juste à côté, et du coup ça fait un peu de bruit. Mais euh, voilà, je sais pas trop si c'est légal, ce truc-là. Je sais pas. Je sais pas trop. Mais bon, euh, voilà. J'avais trouvé ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc euh, je l'ai pas encore commencé, donc euh, j'aimerais euh, y aller. Donc je me suis noté celui-ci. Ensuite j'aimerais bien retourner dans mes vitraux Par contre bah, du coup je me suis pas noté soit le 1 soit le 2 Donc j'ai sorti les deux Voilà si j'ai envie de faire un vitro euh, J'aimerais bien euh, ouais, En faire un peu plus souvent Intense Je sais pas pourquoi j'ai mal à la gorge J'avais fait celui-ci euh, C'est le dernier que j'avais fait celui-ci me semble Pardon Je m'étouffe Mais euh, ouais j'aimerais bien y retourner à faire un petit vitraux je sais pas quel personnage. Ça serait bien que je fasse un personnage que je n'ai jamais fait encore. Je crois que Pocahontas, je l'ai jamais mis en couleur. Mais euh, voilà, j'aimerais bien faire ouais, un personnage. Euh, peut-être ou je sais pas. Il y a tellement de Disney euh, que je n'ai pas encore mis en couleur. peut-être aller dans mon vitro 2. Dans celui-ci, j'en ai fait quoi J'en ai fait qu'un, je crois. J'ai fait que celui-ci, dans celui-là. Donc quoi ouais, il faudrait peut-être que... Peut-être plus dans le vitro 2, je sais pas. je vais Faire un petit colo prochainement. C'est vrai que c'est tellement pas pratique parce que le livre est tellement grand et que mon espace de colo est tellement est, est de plus en plus restreint. J'ai tellement de bazar sur mon bureau que donc ouais, pourquoi pas le vitro 2. Donc on verra bien. J'aimerais bien aussi retourner. Dans mes petits marque-pages euh, J'en ai fait un il n'y a pas longtemps Donc il va rentrer dans le, dans le challenge Je ne vous dis pas dans lequel Mais euh, voilà et Donc pourquoi pas en refaire un autre euh, Mais euh, voilà Petit marque-page C'est rapide et, euh, et, puis, et puis voilà comme ça ça m'en ferait plusieurs Pour pouvoir euh, plastifier plus rapidement Pour éviter le gaspillage J'aimerais aussi retourner dans mon histoire éternelle euh, donc j'en ai fait un dans celui-ci, j'avais fait ce petit euh, little stitch. Donc euh, voilà, pourquoi pas ne pas y retourner prochainement? Je sais pas encore, euh, voilà. je ne sais pas quel couleur sera choisi, mais euh, euh... Oh, vous entendez, il y a encore la, la fenêtre de la cuisine qui est ouverte. Donc bah voilà, vous entendez. Et j'avais dit qu'il fallait que je regarde s'il y avait en avant sur Disney, mais je crois qu'on ne l'a pas encore. Ah oui, suis peut-être celui-là. Je vais faire la, la page juste à côté, en fait. Bon, parce que là, ça fait beaucoup de... À voir. Mais, ouais, j'aimerais bien retourner dans celui-ci. Je ne sais pas ce que j'ai à ma gorge. Je ne sais pas. Je n'ai pas réveillé. Euh, j'aimerais aussi retourner dans mon Mermaid Fairies and Overgirls of Whimsy* d'analine euh, parce que bah voilà, ça fait c'est un de mes premiers livres celui-ci et bah, il n'est pas forcément très très avancé voilà donc j'aimerais bien retourner dedans ouais, j'avais celle-ci celle, -ci, celle -ci qui avait pris un coup de chaud ah je n'ai plus avoir de batterie non non non non non non non non non non non on va se dépêcher on va se dépêcher donc euh, j'aimerais bien retourner dans celui-ci je me suis noté le silhouette le bloc magique de silhouette voilà parce que c'est il faudrait enfin, je vais vous spoiler je suis allée dedans donc mais lequel ah, ah, on verra ça prochainement ensuite j'aimerais bien retourner dans mon cercle de la vie parce que bah, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée j'en ai fait qu'un seul et euh, j'aimerais bien y retourner donc euh, voilà et là je vous l'avais proposé pour euh, c'est vous qui choisissez mais il n'avait pas été sélectionné pardon Ensuite, j'aimerais bien entamer le fameux euh, galerie de portraits. Voilà, je ne suis toujours pas allée dedans. Il est juste trop beau. Et euh, voilà. Il va falloir que je me lance. Donc faire un petit colo. un ouais. petit colo, ah, entre guillemets. Mais voilà, il faudrait que je me lance dans celui-ci. Il y avait une mini, je crois. Je ne sais plus où. Il bah, y a un... un... un... C'est pas dans le bestiaire, il y a un truc, Mickey et une cool hein Voilà. Peut-être faire mini. À voir. Mais voilà, j'aimerais bien l'entamer. Le mystère Girl Power, pareil, euh, je suis allée dedans. Donc... Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, je l'ai fini quand Hier. Je crois, je sais plus trop. Mais bon... Euh... Pourquoi pas ne pas y retourner, hein je me suis noté aussi le Dunkelbund, voilà, à mes souhaits. Le Dunkelbund euh, que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. Et donc euh, voilà, ça serait bien que je l'entame. Je bien celui-là. J'aime bien celui Donc oui, pourquoi pas l'entamer Entamer aussi mon... Hey Paul du taf, euh, mais ouais, pourquoi pas l'entamer celui-ci, en faire un petit, toujours entre guillemets, hein, voilà. Ensuite, j'aimerais bien retourner dans un Kirby, euh, j'ai pas craqué pour le dernier Kirby parce que je, je, je me vois pas colorier dedans, le Mythic World, non, je... Non, il est vraiment dark pour moi et euh, non, j'arrive pas à me... Un voir colo dedans, donc euh, pourquoi pas retourner dans celui-ci C'est des poissons que j'aimerais bien faire dans celui-là. Je suis passée, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien. Euh, ouais, c'est celui-ci qui est le plus avancé, je crois. Dans mes Kerbis. Je crois que c'est celui-là que j'ai le plus avancé. Je crois. Parce que j'ai encore la, la tortue. Voilà. Je sais plus trop. Mais euh, voilà. Retourner dans un Kerbis. Je sais pas, parce que ça fait tellement longtemps, ça fait bah, depuis celui-ci que je n'y suis pas retournée. Hein. Donc peut-être pas faire une double page, mais euh, celui-ci aussi est pas quand même pas mal avancé, enfin pas mal pour moi. Hein. J'aimerais bien y retourner, peut-être plus dans celui-là finalement pour trouver un colo de saison. je sais pas, mais ouais, retourner dans un Kirby Allez dans ce petit carré Mickey and Friends, euh, parce que j'en ai fait qu'un il me semble ouais j'ai fait que la page Halloween j'aimerais bien ouais, retourner un petit coup hop le bloc de saison, hein, voilà le summertime euh, euh, que je n'ai toujours pas entamé, je l'ai encore feuilleté dernièrement et bah je, je sais pas je les trouve quand même un peu complexe euh, voilà et en ce moment je cherche des trucs sans trop de prise de tête donc euh, mais bon j'aime bien celui là celui là j'adore enfin, ouais, j'aimerais bien il va falloir que je me lance donc le summertime et euh, le Midnight mascarade euh, vous voyez qu'il y a une pochette donc c'est que je suis dedans voilà je suis dedans donc pour l'instant ma summer pack fonctionne bien donc c'est bien donc je vous montre pas ce que je fais, mais bon c'est un petit duo avec euh, Princesse. Euh, je fais plusieurs euh, dans mes dans mes Ana Je fais des, des duos avec Princesse. Voilà. Euh, je savais pas que c'était Princesse. Voilà. Moi j'avais son, son perso et il me semble que c'est Princesse, donc Princesse. Je te fais des bisous. Donc voilà. Parce que j'avance mes mes Ana grâce à toi. Voilà. Celui-ci je l'entame donc c'est très bien, donc voilà pour ma summer pack, euh, n'hésitez pas à me dire si vous vous en faites une euh, est-ce que vous, euh, si on a des choses en, en commun si euh, voilà, on a des, des colos euh, s'il y a possibilité de faire un colo commun, si jamais vous avez, vous êtes noté un de ces livres là dans votre summer pack il n'y a pas de soucis, on peut faire ça donc moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt, ou pas, je sais pas trop dans une prochaine vidéo euh, plein plein de bisous et je vais aller boire un truc parce que ouais, je sais pas ce que j'ai à ma, à ma voix. Voilà. Plein de bisous. Ah, je sais pas quand, du coup. Ciao.